Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons vu quels étaient les rôles et la vie des abeilles ouvrières, reines et faux bourdons. La question qui se pose à présent, comment les essaims se multiplient Comment de ce paquet d'abeilles en obtient-on un deuxième Cette multiplication de l'essaim s'appelle l'essaimage. Il est extrêmement important pour la survie de l'abeille car il constitue son seul moyen de multiplication naturelle. Voyons ce phénomène de plus près. Les sémages commencent au printemps, moment où les faux-bourdons, les mâles, sont présents. À cette période, il commence à faire plus chaud. Les zones où il fait chaud toute l'année, c'est une période avec plus de fleurs. Il faut alors plus d'abeilles pour polliniser. La reine va pondre plus et toute la colonie va être très active. Les sirières vont construire tout l'espace. Les butineuses vont ramener beaucoup de nectar et le miel va occuper une grande place. Arrive le moment où les serrières sont au chômage car il n'y a plus d'espace pour construire. Alors commence l'embouteillage. La reine n'a plus de place pour pondre. La ruche se retrouve en surpopulation et devient complètement désorganisée. Solution inévitable, les sémages, pour décongestionner la ruche. Les abeilles vont s'organiser en sélectionnant un œuf pour en faire une nouvelle reine, sauf que celle-ci vivra dans la ruche et la plus ancienne partira avec la moitié de la ruche, environ 50% des abeilles. Celles-ci, avant le départ, iront chercher du miel dans les réserves pour tenir quelques jours. Puis, elles partiront toutes ensemble. C'est là que l'on peut observer ce phénomène d'essaimage. Les abeilles iront rapidement s'accrocher à une branche, formant une boule d'abeilles. Elles iront ensuite dans le lieu que certaines éclaireuses auront repéré au préalable comme future ruche. De là commence leur nouvelle vie dans ce lieu. C'est ainsi que se passe l'essaimage. Notons qu'il n'est pas toujours nécessaire que la colonie soit pour qu'il y ait essaimage. Il s'agit d'un besoin instinctif, naturel. Il est aussi intéressant de noter qu'une même colonie peut essaimer plusieurs fois. Ainsi, une colonie qui a déjà essaimé se retrouve encore divisée par deux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Avec Bibi Organique, on est complètement varé. À dans d'autres soleils